Hey yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour une vidéo sur le succès vertigineux de Halo Infinite C'est un succès qui va consister à monter en haut de la plus grande montagne de l'île du nord-ouest de l'open world Donc pour ce faire on va se rendre à proximité de l'escouade thunder Et on va gravir la montagne qui est juste à côté Alors vous pouvez le faire au grappin, ça passe, même si c'est un petit peu fastidieux Le plus simple reste bien entendu le wasp alors le succès se débloque quand on approche du sommet, même pas besoin d'être tout en haut de ce dernier, même si je ne peux que vous conseiller de terminer l'ascension pour apprécier la vue qui est imprenable. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos succès et bien entendu, vive à l'eau